Voilà, donc la partie conversion se termine et vous voyez que ici le bouton en bas à droite s'est transformé en Proceed to Step 2 qui est donc le, excusez mon accent anglais, qui est donc la, le passage à l'étape numéro 2. On clique et on va se retrouver dans la partie montage. Alors ici il vous repose des templates déjà, euh, des choses donc prédéfinies, on va faire Cancel. Euh, et ici on se retrouve dans la partie montage du projet. Sur la partie gauche, on retrouve tous les clips qu'on a euh, donc présélectionnés. Au centre, on va pouvoir visualiser nos clips et notre montage. À droite, ici, on pourra faire des réglages de couleurs, de sons euh, et euh, des presets. Et puis en bas, ici, partie très importante que vous retrouverez dans tous les logiciels de montage, ce qu'on appelle la timeline. Alors la timeline, c'est très simple, il suffit de positionner un clip 1 au départ, Ensuite, on va me positionner un clip 2 à la suite, et puis un clip 3 encore à la suite, et ainsi de suite, et comme ça, on va avoir notre montage. On va voir qu'on pourra aussi rajouter du texte ici, et de l'audio avec de la musique, par exemple. Alors, je vais cliquer sur mon premier euh, clip. Alors, sur ce clip, euh, petite parenthèse tout de même, il m'a appliqué d'office un preset, puisqu'il a vu que j'ai filmé en mode ProTune. Alors je ne m'aventurerai pas ici sur le mode Protune, j'ai déjà fait X tutos là-dessus que je vous mets en lien ici. Euh, donc voilà, il m'a appliqué un preset de base, puisque mon image au départ était celle-ci, lui m'a appliqué un preset Protune, euh, on verra par la suite comment je peux faire des réglages avec ou sans mode Protune, hein, ça sera adressé à tout le monde. Autre chose à voir aussi, Ici, vous pouvez voir le clip de base et ici, hop, quand euh, j'ai euh, enlevé cet effet fisheye avec la case que j'avais que, que coché. Donc, c'était pour vous faire voir vraiment la différence fisheye et avec un effet qui enlève cet effet fichier. voilà On a une image un petit peu plus plate. Donc, dans mon montage, je vais préférer utiliser celle-ci pour le coup. Ce sera un peu l'image d'ouverture de mon, de mon montage. Euh, je vais partir de cette image, je vais voir s'il ne faut pas que je raccourcisse encore un petit peu, bon là je ne vais pas raccourcir, c'est peut-être un petit peu long quand même, allez on va raccourcir, on va venir ici se positionner, donc ici vous avez une barre pour venir vous positionner dans la lecture, et vous avez comme tout à l'heure l'outil Mark In et Mark Out, donc là avec le Mark, mark Out Point, je vais y mettre une fin, sur ce clip pour ne pas aller jusqu'au bout une fois que j'ai déterminé la partie de ce clip je vais pouvoir faire euh, glisser comme ça déposer ici sur ma timeline euh, et donc ça sera le clip d'ouverture de euh, mon montage alors on va continuer avec le clip suivant ici euh, je vais prendre, oui, ça, directement. Que je vais raccourcir peut-être un peu aussi. Allez, je vais le raccourcir ici. Je vais le mettre à la suite. Après, on n'est pas obligé de choisir le clip suivant. Hein. Après, je vais choisir par exemple celui-ci. Alors, les couleurs sont un peu, euh, beaucoup saturées. On réglera ça par la suite. Voilà, on va mettre un début ici. et puis une fin ici hop on va faire un glisser-déposer sur la timeline ensuite on va prendre cette partie alors ça je crois que j'avais déjà fait une pré-sélection plutôt, plutôt ok je vais prendre le clip en entier glisser-déposer ici et puis enfin pour terminer le chat ou la balance des blancs n'est pas bon on va voir ensuite Hop, pareil le chat je mets en entier ici voilà donc pour l'ordre de mon montage. On pourrait encore changer les choses en se disant par exemple que ce clip, ici je l'ai sélectionné et je vais venir le positionner, hop, ici. Voilà. On peut donc changer l'ordre des choses en sélectionnant le clip et en faisant comme ça, hop, un glisser-déposer ailleurs sur la, sur la timeline. Donc ici vous avez déjà, hop, si vous venez faire une lecture, L'ordre de vos clips qui est respecté et un montage plutôt basique pour l'instant. A savoir que quand vous allez commencer à triturer un petit peu les couleurs, ça peut ramer un petit peu et ça peut saccader un petit peu la lecture. Donc on va regarder ici dans les effets playback. Ici je suis en best mais je pourrais mettre en good. Ce qui va réduire un petit peu la qualité de mon image mais qui va me permettre de lire à une vitesse correcte. Ou better au milieu ou auto, on verra. Ici vous avez le split, on verra à quoi ça sert, ça permet d'avoir l'image d'origine et l'image après retouche. Donc ici j'ai l'image d'origine filmée en mode Protune et l'image avec un preset qui m'a appliqué de base. Euh, ce qui vous permet de voir euh, le travail que vous avez fait. Alors ici, dans les presets, je vais choisir que euh, je veux déjà pas le preset Protune. Je vais mettre en mode Best, puisque sans la lecture comme ça je vais... Euh... Je vais voir mieux mon image et la qualité de mon image. Donc, euh, je vais mettre, pourquoi pas, ici, un effet vignette. Une vignette médium, par exemple. Ensuite, vous avez donc ces euh, parties ici. Donc, vidéo, vous avez ici la vitesse de lecture. C'est ici que vous pourrez faire des ralentis. Ou lire à l'envers. Vous avez le fait de mettre hop, un petit fade in, c'est-à-dire une entrée avec du noir, et une sortie avec du noir, voilà on va faire la lecture ici hop vous avez vu que ça s'est ouvert par du noir et ça va se refermer par une, un fondu au noir, hop voilà donc euh, voilà pour cet effet fade in et fade out qui peuvent vous servir la partie audio ici sur ce clip je vais décider de laisser l'audio on pourrait faire pareil, Fade In et Fade Out, pour monter l'audio progressivement et pas attaquer d'entrée. Ici, dans la partie White Balance, ça va permettre de rétablir la balance des blancs. Si euh, c'est pas très juste, si vous avez une neige qui est un peu trop bleue, si vous avez euh, des blancs qui sont un peu trop jaunes, etc. Vous cliquez sur la partie pipette et vous allez choisir une partie de l'image qui est censée être blanche. Et hop voilà, il vous refait une balance des blancs. Vous pouvez le faire manuellement en faisant ici la température. Là, on pourrait choisir de donner une température un petit peu chaude. Comme ça. Donc ici, je vais refaire une balance des blancs automatique. Dans la partie image, ici, on va commencer à toucher les réglages de base, donc le contraste. Pardon, l'exposition d'abord. On commence avec l'exposition. Voilà une image très exposée. Je vais augmenter un petit peu mon exposition. Le contraste ensuite. Donc, on va pouvoir accentuer le contraste. Suivi de la saturation des couleurs. Plus vous allez saturer, plus la couleur va être dense. Et enfin, le sharpness, c'est le niveau de détail. Alors, si vous en abusez, ça va se voir. Hein. On va voir que c'est un petit peu le trait est un petit peu forcé. Mais, voilà, ça va permettre de, de définir un petit peu mieux l'image. Alors, si vous filmez en mode ProTune, il faudra en mettre pas mal. Si vous filmez en mode normal sur votre GoPro, pas besoin d'en rajouter de trop non plus. Voilà, donc je vais faire un petit réglage comme ça. Et ensuite, le euh, framing qui donc va permettre de zoomer à l'intérieur de l'image. Hop, par exemple je vais zoomer un petit peu puisque j'ai filmé en 2,7K ça me, ça, me, ça me laisse une bonne marge si je veux faire mon film en 1080 je vais pouvoir ici modifier mon réglage hop, de gauche à droite par exemple venir mettre mon sujet ici un petit peu sur, décentré sur la droite niveau vertical pareil Hop. On peut effectuer par exemple une petite rotation de l'image si vous n'avez pas filmé bien droit. Ici, le H zoom ça va permettre euh, horizontalement de zoomer et horizontalement uniquement. A savoir que si vous avez fait un réglage et que vous voulez revenir au réglage d'origine, vous pouvez faire un double clic sur le nom, ce qui vous remet le, le, la petite flèche à son réglage d'origine. Tout ça est modifiable en temps réel avec les keyframes qu'on ne verra pas aujourd'hui. Ça c'est pour les euh, plus expérimentés. Donc voilà mon premier clip qui est un petit peu euh, réglé déjà. Alors là ça rame évidemment puisque je devrais baisser un peu la qualité de ma lecture uniquement, hein, pas de mon export. Et je vais choisir de venir intégrer un titre par-dessus ça. Alors pour faire un titre ici, vous avez le bouton titre ici. Ce titre, il s'est mis dans la colonne, donc des médias disponibles. On va pouvoir venir le prendre, le positionner sur la timeline, à l'endroit où on veut qu'il commence. Voilà, on voit que ici, je commencerai, pas tout à fait au début, mais voilà. La fin, pareil, je peux faire finir en même temps que le clip quand il finit. Voilà, ici. Je vais venir donc me mettre au milieu. Et ici, je vais pouvoir choisir, voilà, Tac, sur la droite de notre image venir écrire mon titre ici je vais pouvoir venir sélectionner une police d'écriture voilà donc une fois qu'on a choisi un petit peu sa calligraphie bon c'est pas gg mais pas grave, on peut régler ici la couleur que moi je ne vais pas changer et puis euh, la taille C'est pas assez lisible, je vais changer encore. Voilà, donc ici je vais choisir d'avoir une police d'écriture énorme. Je vais venir positionner mon titre ici. On a d'autres options comme le Outline qui va permettre d'avoir des lignes extérieures par exemple ici je vais venir hop voilà bon je vais pas le mettre finalement <coughs> voilà pour euh, le titre Ensuite, on va pouvoir régler son opacité, par exemple, qu'on voit au travers. Voilà, ici je vais mettre un peu comme ça. On va pouvoir régler le fade in, donc euh, l'entrée comme ça progressive. Un fade out aussi important. On peut faire des réglages comme ça sur notre calligraphie. Et donc voilà, je vais rester sur ça pour mon titre. Voilà. Sur le clip suivant, même chose. Je vais venir ici faire mes réglages vidéo. Donc je vais venir établir un contraste un peu plus fort. Un sharpness plus marqué. Une saturation un petit peu plus importante. Voilà, le clip suivant, pareil. Hop. Sur celui-ci, j'ai une balance des blancs qui est complètement hop, voilà, déréglée. Et vous voyez que grâce à cet outil, en sélectionnant une partie de mur qui est blanc, j'ai tout euh, réglé et je vais garder ce preset là, il est pas mal je vais un petit peu zoomer dans l'image j'ai beaucoup de choses qui servent à rien j'ai une image en 2,74 qui me permet de zoomer euh, verticalement je vais venir recentrer le chat je pourrais mettre une petite effet vignette histoire de d'attirer l'attention plus sur le chat voilà Ici, hop, pour terminer sur ce clip, je pourrais décider de virer complètement l'audio du clip, comme ça on n'entendra pas. Hop, Je vais venir faire mon réglage moi-même, ici, contraste. Voilà. Ici on est très bleu, donc je vais choisir de changer un petit peu la teinte de mon image. Voilà, pour venir dans des temps plus chauds, sans exagérer non plus. voilà donc les grandes lignes déjà de ce montage ensuite je vais venir ici dans l'onglet Média et avec l'onglet Média, je vais pouvoir venir sélectionner un mp3 ce mp3 il s'ajoute comme le titre hein, dans, la, dans les médias disponibles et je vais pouvoir venir ici faire un glisser déposer hop sur ma timeline alors ici vous n'entendrez pas la musique parce que ça passerait par le son du micro mais euh, elle est bien présente quand je vais lire mon clip Voilà donc pour l'essentiel des réglages qui vous permettront de faire votre montage. Il suffira donc d'accumuler de, de comme ça vos clips. Bien faire vos réglages de couleur avec les outils que je vous ai montrés sur la droite. Une fois que tout ça est fini, que vous avez fait quelque chose dont vous êtes plutôt satisfait, vous cliquerez ici sur la partie Export. Et dans Export, vous allez pouvoir... Choisir l'endroit où vous voulez exporter votre fichier, donc ici, moi, sur le bureau. Ensuite, je vais euh, choisir la qualité d'export, faire du 1080. Je vais choisir un, un encodage en H264, qui est un codec classique que vous pourrez exporter sur YouTube et que tous les ordinateurs savent lire. La qualité, vous pouvez laisser une qualité euh, ici ou l'augmenter en fonction de l'endroit où vous pouvez et vous voulez euh, faire la lecture de ce clip, sur, sur YouTube par exemple, rien ne vous empêche de vous mettre au maximum, YouTube fera lui-même la conversion. Par contre, plus vous augmentez la qualité, forcément, plus votre fichier va avoir une taille importante. Voilà, donc ça c'est à savoir. Et ensuite, vous cliquez sur export, la conversion donc, se met à, à se faire en haut. Une fois terminé, vous allez retrouver votre film. Voilà pour les grandes lignes du montage. Donc je me suis arrêté sur certains détails, peut-être que j'ai oublié d'autres choses. Vous n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires si il euh, y a un truc qui vous paraît pas clair. Vous n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. J'essaye de penser à faire des choses pour les débutants. Je ne fais pas uniquement des tutos d'Avenchy Resolve pour ceux qui ont déjà un peu d'expérience. Euh, et puis n'hésitez pas à liker aussi. C'est toujours sympa. Voilà, bon, en espérant que ça vous a bien servi, euh, n'hésitez pas à euh, partager vos vidéos et m'en me, faire part, et me montrer vos premiers montages. C'est avec plaisir que je regarderai ça. Je vous dis à bientôt pour les prochains tutos. Ciao